Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu rouins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habituerai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours.